Cristiano Ronaldo, il est fini. Il est terminé. Multiples ballons d'or. Les passes décisives. Les coups de pied. Les retournés. Il est terminé. Il est à la ramasse. Il est à terre. Je vous explique. Cristiano Ronaldo, il est à la ramasse. C'est la fin de toute une gloire. Tous ces ballons d'or, il a voulu la faire à l'envers à son club, le Manchester United. Et comme on se dit, le retour à l'envoyeur, le mec actuellement qui était titulaire au Real de Madrid, qui faisait des triplés, des doublés, des quadruplés, Actuellement, il est assis sur le banc de touche de Manchester United. Il est en train de faire champ de cacao. Parce que il a voulu trahir ce club. Ce club qui lui a tout donné. Qui lui donne des salaires recambolesques. Il a voulu les trahir. Déjà, il a trahi le Real Madrid. En quittant le Real Madrid. Et il arrive au Manchester United. Il veut les trahir encore. Parce que le Manchester United n'a pas été qualifié pour jouer la Champions League et pour lui, le Manchester United qui joue l'Europa League ce n'est pas de son niveau, donc il est appelé le PSG le PSG dit non, tu es trop cher, on veut pas de toi ici parce que le PSG joue la Champions League, il a appelé encore le Bayern de Munich, le Bayern de Munich dit non, non, non, non, le Mercato c'est fini, tu nous intéresse pas il a même appelé des clubs dérisoires, il paraît même qu'il voulait même partir à L'Olympique de Marseille L'Olympique de Marseille a dit « Non, on n'a pas le budget » Il a dit « Non, non, non, ne vous inquiétez pas Concernant le budget, moi-même je vais payer » jouer juste parce que il veut jouer la Champions League. Il est en train de, de franchement il est en train de prier fort fort fort fort mais malheureusement aucun club ne veut de lui il est on le fait comme ça peut prête on veut pas de toi alors que cristiano ronaldo c'était c'était pardon excusez moi du lapsus c'était un gros joueur du monde le plus gros joueur il est il est, il est finito il est où c'est la partie sport à tous les fans du sport. Moi je suis fan de sport mais pas professionnel du sport. Je vous tiens au courant encore pour Lionel Messi qui est en train de franchement. Il est dans son plus bon moment actuellement. Il a marqué un but miraculeux hier. Avant-hier, pardon. Et je vous tiens au courant. N'hésitez pas à vous abonner et à rester connecté avec le Père Obso, le Père de la nation.